Dans quelques heures. Voilà. Donc il y avait deux éléments la semaine dernière. Utiliser les couleurs et puis les répétitions. Donc utiliser les couleurs, je ne vais pas y passer énormément de temps. Il euh, y, y a des fonctions pour pouvoir euh, utiliser les couleurs. On peut lever le crayon, baisser le crayon. Donc, quand il est baissé, ça dessine. Quand il est levé, ça ne dessine plus. On peut définir la largeur du trait. On peut définir... Euh, Quoi d'autre, la, cou la couleur du trait, on peut définir la couleur du remplissage quand on fait un remplissage. Euh, et puis peut-être la particularité du remplissage, c'est la suivante. C'est celui-là, c'est celui-là. Donc on commence toujours par lui dire. On commence à un. Comme si on fait une traduction littérale, on commence un chemin. C'est-à-dire que la tortue, elle va, elle va faire des choses. Tac, tac, tac, tac, tac. Et puis, si je ne me trompe pas, à partir du moment où on lui donne cette instruction-là, elle va compléter la figure, donc elle va aller du point final où on est arrivé, donc ça c'est la fin, Ça c'est le début. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le faire en anglais aujourd'hui. Donc elle va compléter le, la, fi la figure qu'on fait et puis euh, colorer avec la la couleur qu'on a définie ici. Donc euh, ici par exemple. Comme ça. Hein? formidable, n'est-ce pas Et puis on peut cacher la tortue après. Donc voilà, rien d'extraordinaire de, rien ici. Un élément euh, plus intéressant et surtout plus essentiel en programmation, c'est la répétition. Donc, dans un programme, on répète beaucoup de choses. Donc les répétitions... Dans un programme, on va souvent être amené à répéter une série d'instructions plusieurs fois. Et puis, euh, bah pour éviter de faire des copier-coller de lignes euh, longs comme ça, il y a des instructions qui permettent de faire des répétitions. Alors, la première que vous voyez euh, dans ce chapitre, c'est le repeat. Je recommence. Je recommence. Aïe. Donc, on dit combien de fois on veut répéter la chose. Et puis, à l'aide de ce système qu'on appelle d'indentation, on décale les instructions sous le repeat. Donc, C'est quelque chose qui est spécifique à Python. Dans d'autres langages, euh, on mettrait par exemple des accolades ou des parenthèses. Dans Python, il n'y a pas toutes ces accolades et toutes ces parenthèses qui rendent le, la lecture du code plus, euh, plus facile, peut-être. Il y a ce système de, de décalage qu'on appelle l'indentation. Donc, ça, ça veut dire que ces instructions-là, c'est des instructions qui font partie de ce repeat, donc de cette répétition d'instruction. Donc ça, ça veut tout simplement dire c'est une autre manière d'avoir ça ici quatre fois. Mais pour se faciliter la vie, gagner un petit peu en lisibilité et puis euh, en temps aussi, eh bien, on peut écrire ça en une seule, enfin, en un seul bloc, comme ça, en disant qu'on ben, veut répéter ça quatre fois au final, là, on va avoir un carré. On avance 200, on tourne à gauche, euh, ça, ça donne un carré. Donc vous verrez, il y en a d'autres. Euh. On, peut, on peut imbriquer, c'est-à-dire qu'on peut mettre des repeats à l'intérieur d'autres repeats. Ça peut servir à quelque chose. Par exemple ici. Là, je voulais le mettre sur une autre page, c'est pas grave. Je vais le mettre plus bas. Donc ici, on a... C'est le petit bout de code que je vous ai montré la dernière fois. Euh qui crée un carré d'accord et puis on va répéter ça 20 fois et puis à chaque fois on va on va faire un angle ici de, de 18 degrés donc on arrive à, à quelque chose de si je regarde le, le, la figure ce sera peut-être plus euh, plus parlant on arrive à une, une jolie image comme ça, on a des carrés qui sont décalés donc ici on a ce premier élément qui crée un carré et puis on répète ça 20 fois donc on crée 20 fois le carré mais entre chaque carré on met un angle de 18 degrés. Et ça a l'effet euh, qu'on a ici. Donc c'est... C'est un concept très très important en programmation, puisque euh, ça, va, ça va revenir, on le retrouvera ici, avec les boucles while, qui sont aussi une manière de répéter les instructions. que vous avez des questions là-dessus